Combien de temps faut-il pour obtenir des résultats d'un test du polygraphe Les résultats d'un test du polygraphe sont normalement donnés euh, à travers d'un rapport écrit avec les informations obtenues durant le test. Donc l'élaboration de ce rapport prend un certain temps. Le technicien doit dans son rapport exposer l'information donnée ou la déclaration de la personne examinée examiner et aussi les résultats du test. Chaque technicien ou entreprise peut gérer des délais différents. Ceci dépend beaucoup de l'organisation interne de l'entreprise ou de l'organisation mm, du technicien. Il peut y avoir des occasions où le test doit être mm, vérifié par des supérieurs hiérarchiques, ce qui va augmenter euh, le délai de réponse, bien sûr. Mais en règle générale, dans un délai de 24 heures, Twitter. Le technicien ou la société devrait être en mesure de vous donner les résultats du test ou le rapport du test. Même bien sûr que si cela peut dépendre du professionnel ou de l'entreprise. De Mais mm, demandez bon, posez cette question avant de, mm, de vous soumettre au test. Comme ça vous saurez quels sont les délais que la, le technicien ou la société euh, utilise pour donner le rapport du test. Donc, en résumé, pour obtenir l'information du test ou le rapport du test, ceci dépend de l'efficacité du technicien ou de l'entreprise et ou des processus internes de l'entreprise. Mais, en règle générale, 24 à 48 heures est un délai raisonnable. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions ou d'autres doutes, je vous invite à voir les autres vidéos qu'on a faites